La mer Méditerranée se transforme à nouveau en cimetière. Avec les beaux jours, plusieurs milliers de migrants irréguliers tentent de rejoindre les côtes européennes. Les naufrages se multiplient. Quelle sera la réponse de l'Europe Europarle TV s'est rendu en Italie. 1100 dinars, j'ai donné mon traficat. Il a dit billet, c'est 1500 dinars. Près de 700 euros, je ne sais pas. Jusqu'à 6h du matin, on est dehors. Il est venu taper la porte avec ses amis, chacun son pistolet. On est ferrant la mer. Ils sont 320 entassés dans ce bateau en perdition en Méditerranée. Ils sont syriens, maliens ou encore mauritaniens. Ils tentent tous de rejoindre, comme des milliers d'autres, les côtes européennes. Ibrahim était parmi les rescapés. Depuis cinq jours, il vit dans ce centre de première aide pour migrants basés à Pozzalo, en Sicile, en Italie. Je dors en bas. En bas, moi je suis avec mon ami Abdrahman Kamara. Leur périple est souvent long et semé d'embûches. Ibrahim a transité par la Libye avant que des passeurs ne l'expédient vers l'Europe. Ils sont arrêtés le petit bateau là, on est rentré jusqu'au grand bateau encore. L'idée 20, 20, 20, 20, 20, 300 personnes avec des femmes, avec des enfants, des petits petits. We need help. From Libya to here is not easy. days on top of this So we are begging, we are pleading, we need him, that's what we need, please. C'est un navire des gardes de côtes islandais qui s'est porté à leur secours. Il participe à l'opération Triton, une mission de surveillance des côtes italiennes mise en place par Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières extérieures de l'Union. Six bateaux, deux avions et un hélicoptère sont engagés dans l'opération. We took uh, 320 migrants, 30 miles north of uh, Libya. It was uh, people was uh, not very much sleeping uh, a long time. Uh, how, uh, many, how many migrants can you uh, can you have here on board? I think this is uh, the maximum. We took 320, and of course, it's very difficult to say because if, if a boat, is, if some boat is sinking, it's very, it's impossible to say to say you are not coming aboard. Katerina Kinichi est eurodéputée. Elle s'est déplacée dans le port de Pozzalo pour prendre le pouls des opérations. Les attentes de la mission Triton sont grandes, mais son mandat est clair le contrôle des frontières. Ces navires ne s'éloignent pas à plus de 30 000 des côtes. Une grande partie, purtroit, des situations de difficultés, de disagio, et naufrages avvengono oltre le 30 000, en acque molto plus lontane chiaro che l'operazione comunque non può prescindere nel caso in cui venga segnalata una situazione di soccorso che si vada a prestare soccorso però non è questo l'attuale obiettivo Operation Triton covers um, the um, territorial waters of Italy as well as partly um, international waters which are search and rescue waters of Italy and Malta. Carmen est avocate depuis 30 ans elle défend les droits des migrants elle plaide pour que le mandat de l'opération Triton change. Le adottato di, eh, di interc intercettazione eh, marittima di Frontex, l'ultimo che è stato licenziato, eh, pone tanti e tali eh, ostacoli eh, nel, nel momento in cui bisogna andare a salvare delle vite umane perché la, la barca deve essere eh, in difficoltà e come si verifica che la barca è in difficoltà e così via. Per cui anche questo nuovo regolamento eh, così come è stato structuré, fa fait très bien que le mandat de Frontex n'est pas celui du salvatage, mais celui du eh, del contrôle des frontières. Le sauvetage en mer était la mission de Mare Nostrum, une opération militaire italienne lancée en 2013, mais arrêtée en 2014 car trop coûteuse. 9 millions d'euros par mois contre 2,9 pour Triton. Ma le nostre, l'impostazione delle navi era più avanzata, avevano, avevano compiti diversi di Triton, cioè, avevano, cioè riuscivano praticamente a individuare e eh, rintracciare tutte le imbarcazioni che erano quasi tutte, perché si è verificato poco di sentire di morti, di, no invece con l'operazione Triton abbiamo sentito tantissimi naufragi, tantissimi morts en ce ultimo an. En 2014, plus de 167 000 migrants ont rejoint les côtes italiennes. L'opération européenne Triton a réussi à prendre en charge un tiers des migrants sauvés.